Bonjour à toutes et à tous, c'est Rély de Morbac pour une nouvelle vidéo unboxing test d'un clavier gamer. Il s'agit du Logitech G513, donc bah de chez Logitech évidemment. Alors pourquoi euh, Logitech Tout simplement parce que je me suis dit tant qu'à faire autant, essayer de tester plusieurs marques pour donner un avis sur différentes marques. Hein. Et euh, bah, je me suis laissé tenter par celui-là parce que c'est l'un des derniers modèles de chez Logitech, si ce n'est peut-être le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus trop. Enfin bref donc voilà, une me énormément, je le trouve très sympathique, donc une tarte de le voir en vrai. Et euh, du coup, bah à faire mon avis dessus, mon test. Et bah du coup, on va passer à l'unboxing. Hein. Non, je déconne, le clavier, il est là, hein, vous inquiétez pas, il est là. Hein. Voici donc le packaging du clavier, on va vite fait euh, le... Regardez, donc devant on a le nom du clavier avec le visuel du clavier. Ici on a les euh, Romerji linéaires, donc on a le choix entre linéaire, tactile et euh, clicky. Donc voilà, moi j'ai pris linéaire parce que ça ressemble au Cherry MX Red que j'ai beaucoup aimé. Donc là on a quelques indications comme quoi c'est un clavier gaming mécanique. RGB Derrière nous avons quelques caractéristiques du clavier Donc le RGB Le port USB, le fait que c'est un alliage En aluminium et magnésium Et les romers G linéaires Donc fabriqués par Logitech, au dessus euh, Rien de mieux Folichon, Juste un petit Logitech Derrière on a le nom du clavier De l'autre côté on a un Logitech En dessous quelques mentions Voilà si jamais ça vous intéresse Donc on va ouvrir le clavier, sans plus tarder. Donc on arrive sur une boîte toute noire. Tac, on va l'ouvrir. Et voilà. On a le clavier G513 de Logitech en édition carbone. Donc nous avons le clavier sous film plastique avec un câble tressé qui m'a l'air plutôt long. Et deux ports USB. Donc un pour alimenter le clavier et l'autre pour alimenter le port USB qui y a sur le clavier. On a quelques touches supplémentaires, donc ce ne, sont, ce ne seront pas des touches plates, mais en fait des touches légèrement creusées, en fait, pour avoir un effet, euh, savoir euh, du coup qu'on est sur, bien sur cette touche lorsqu'on est en gaming. Donc ce sera les touches 1, 2, 3, 4, 5, A, Z, E, R et Q, S, D. On a ici un petit outil pour retirer, retirer pardon, les euh, touches du clavier. Et enfin on a un repose-poignet euh, qui semble être en cuir qui a l'air d'être assez épais, un peu comme celui du Razer Black Widow Chroma V2. On va ouvrir tout ça. Nous voici donc sur une vue un petit peu plus aérienne. Alors, on a le clavier dans son ensemble, donc avec les touches euh, noires et euh, cet effet euh, noir carbone. Franchement, le clavier, euh, je trouve, a un design superbe. C'est franchement très beau. Euh, alors... On a ici un clavier tout à fait classique, donc avec les lettres, les touches en haut, les touches F, le pavé numérique et euh, sans plus, avec un petit port USB ici et c'est tout. On a un petit... Euh, pas de vis ici pour, pour brancher, pour visser, un petit support pour par exemple mettre un support pour poser son téléphone. Donc pas de touche multimédia, ça franchement c'est dommage, surtout pour le prix, euh, je le donnerai après. Alors pas non plus, un clavier plutôt euh, compact à vrai dire Il est assez lourd quand même, il pèse son poids Même si il est euh, vraiment euh, très très euh, mince et euh, peu épais Alors dessous on a euh, Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 patins anti dérapants Donc pour éviter qu'il bouge sur votre bureau lorsqu'il est posé On a ici euh, des pieds avec Là par contre ça c'est bien euh, C'est assez rare pour le mentionner Des petits patins euh, anti-dérapant sous les, euh, les petits pieds là ce qui est plutôt pas mal en général quand on a des pieds euh, sur les claviers on n'a pas de patin et donc du coup ça, ça me donne moins euh, d'adhérence sur le clavier donc c'est pas mal ici on a quelques euh, quelques euh, on va dire euh, comment dire on a une petite tranchée ici et là hein, je, vais, je vais le dire comme ça en fait ça sert à passer ces câbles de euh, casque par exemple alors ça m'a l'air assez fin, on va le tester là en direct Par exemple j'ai un câble, là ça c'est mon câble de, de, de mon casque, Sanizer Tout simplement qui est un câble euh, tressé Et ouais c'est bien ce que je pensais, c'est assez serré, il bon, faut appuyer assez fortement Donc ça c'est dommage, ils auraient dû le faire peut-être un peu plus euh, un peu plus épais le, Mais euh, bon, ça peut passer, ça peut passer, mais euh, va falloir appuyer un peu Donc ils auraient dû le faire un petit peu plus, mais bon, c est, c est... en tout cas c'est présent On va pas euh, leur en vouloir donc voilà, on a dit le euh, principal sur ce clavier qui reste, du coup, comme vous pouvez le voir, assez sobre. On a les touches euh, d'options, donc juste ici, là, Là c'est assez compliqué, je ne sais pas si vous allez le voir, mais elles sont juste là, en fait, sur cette face-là euh, du clavier, donc avec euh, pause euh, suivant précédent pour le son, enfin pour euh, lecture musicale, le son qui est ici. Et ici, quelques options en plus, alors je crois que c'est rechercher, fichier la luminosité et le mode gaming donc pour désactiver la touche Windows. Alors ce sont des Switch euh, Roamer G linéaire donc c'est un point d'activation de 1,5 mm il me semble pour une course totale, si je ne dis pas de bêtises, de 3,2 mm euh, c'est prévu pour euh, 70 millions de frappes donc on est plutôt large là dessus alors on va passer à euh, ce petit outil en fait qui nous permet de retirer les touches donc par exemple, je vais changer les touches Z, hop là, Q, S, D, hop, par ailleurs ça vous permet de voir les switches ROMERG. et je vais les remplacer par les touches donc, texturées. Je pense que vous allez pouvoir le voir là, on voit qu'il y a un léger renfoncement ici, euh, donc ce qui permet en fait de, de savoir si on est sur cette touche ou non par rapport aux autres touches qui sont euh, plates, hein, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez la différence entre les deux. Et donc tout simplement, on va venir les positionner ici. Et donc voilà, maintenant nous avons le ZQSD où nous avons des touches, on va dire texturées. Je vais le dire comme ça. Et donc quand on passe, on va savoir si oui ou non nous sommes sur ces touches. Et du coup, nous repérer rapidement au niveau des touches. Et éviter de passer notre temps à regarder à l'aveuglette si nous sommes sur les touches ou non. Il appuie sur des touches dont on ne voudrait pas. On va donc terminer par le repose-poignet euh, qui est en cuir. Donc, euh, mémoire de forme d'après Logitech. Un, un, un repose-poignet plutôt confortable, ma foi. Où, euh, pas, ça surélève. Donc, c'est euh, fait donc, pour euh, alléger euh, du moins l'effort du poignet. Et du coup, faciliter la frappe et éviter euh, la fatigue. Alors, en soi, euh, il n'est pas aimanté. Donc, euh, ici... Il tient euh, seulement euh, par rapport au. Il tient plutôt grâce aux patins euh, antidérapants qui sont au nombre de 6. Et on a aussi le petit, euh, la petite tranchée là pour faire passer le câble. Si jamais vous voulez mettre le euh, câble euh, casque ou autre en dessous le clavier. Donc ça c'est pas mal non plus. Alors euh, je vois que c'est plutôt de ce côté là. Si on veut. Hop, je regarde. Non, c'est de ce côté là. Donc dessous, vue de dessous, ça donne à peu près ceci. Hein. Donc euh, ça c'est dommage qu'il soit pas aimanté pour garder de façon plus simple en place un peu à la Razer Black Widow, Black Widow Chroma V2 pardon. Donc euh, mais bon ça a l'air de pas trop bouger à voir euh, lors de l'utilisation Et sur ce eh ben, on va le brancher et voir le rétro éclairage des touches et le logiciel Logitech Et bien voilà on se retrouve avec un petit peu de hauteur pour voir ce que donne du coup le clavier Logitech g 513 en action. Alors avant ça, je vais faire un petit test de bruit lorsque je tape sur les touches pour vous montrer la différence entre le Logitech G513 et le Razer Black Widow Chroma V2, que vous voyez ici. Donc je vais replacer vite fait mon micro un peu devant. Voilà donc maintenant que ceci a été fait on va passer sur le logiciel Logitech qui en plus de ça euh, s'est offert une nouvelle interface et je trouve beaucoup plus fluide parce que j'avais une, sou une souris Logitech il y a assez longtemps et le logiciel a complètement changé et est beaucoup moins bugué. Donc là il détecte tout de suite mon Logitech G513 donc on va cliquer dessus qu'est-ce qu'on trouve Donc on arrive sur le light sync donc l'éclairage avec des pré-réglages euh, au début donc on a euh, par exemple le fixe avec euh, une couleur fixe, on a le cycle... On a vague de couleurs, euh, personnellement mon préféré. On peut choisir euh, l'orientation, donc horizontale, on peut choisir verticale, décentrage, etc., etc. On a pulsation, on a euh, aussi euh, éco presse, par exemple, où là, euh, quand on appuie dessus, euh, les touches, voilà, elles, elles restent allumées pendant un certain temps avant de retourner à sa couleur initiale. Ça, ça peut être pas mal lorsque, par exemple, vous jouez à LoL, que euh, votre temps de chargement euh, de sort. Vous appuyez sur une touche et en fait, quand ça redevient rouge, c'est que votre sort est euh, du coup de nouveau actif. Ça peut être intéressant, mais là, il faut vraiment regarder pas mal son clavier après, euh, avoir euh, avec les préférences de chacun. On a aussi le visualiseur audio. Donc, je vais ouvrir rapidement une page internet et lancer une vidéo. Et en fait, vous allez voir que euh, par rapport au son, et ben, tout simplement, euh, je lance une demi vidéo et voilà. Donc le son euh, va euh, se transmettre ici, et ce qui est plutôt pas mal pour synchroniser avec euh, des, des, de la musique, etc., etc. Donc là en couleur de fond, on a du noir, mais on peut changer, on va mettre euh, un petit rouge. Et voilà, euh, j'avais dit rouge. Voilà. Donc voilà, on a du rouge, et avec le son, bah, ça devient bleu au fur et à mesure. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Je vais revenir sur vague de couleurs. On a le mode freestyle. Ou euh, on choisit euh, ce qu'on veut, hein, par exemple je veux ça en rouge, tac, voilà je fais ça et pof j'ai tout ça en rouge On peut choisir touche par touche du coup, hein, euh, tac, on appuie en appuyant dessus ou en prenant une zone Donc ça c'est plutôt pas mal, sachant que les deux petites LED là aussi normalement elles peuvent changer de couleur Et on a les animations, donc là on a euh, contrastique, euh, euh, on a euh, lightning, on a red, right, red white and blue euh, etc etc on peut rajouter de nouvelles animations donc voici pour les couleurs on a les affectations donc qu'est ce qu'on a là en fait on a le mode g euh, qui va nous permettre en fait de remplacer toutes les touches f1 à f12 par euh, des euh, macros en fait c'est en fait, comme une seconde fonction sur la même touche avec donc le secteur g et on peut désigner sur ces touches et eh ben, des macros ou des fonctions par exemple ici on a tout un tas de fonctions euh, déjà existantes donc, euh, ouvrir euh, une appli, euh, euh, faire un cut, etc., etc. On a donc les macros euh, que l'on peut créer soi-même. Donc, on va donner un nom, test, voilà, euh, test, j'ai dit test. Voilà, et donc, on va enregistrer. Ok, j'ai compris, on peut faire un mode avancé en appuyant, en maintenant en relâchant. Hein. Donc, euh, si on veut enregistrer le temps sur lequel on, on appuie sur une touche, donc on a le macro à bascule, voilà, hop, et du coup on ajoute enter text, on va mettre euh, terminé, oups, voilà, donc on va mettre euh, ceci, voilà, enregistrer et du coup euh, sur le secteur G, on va mettre une touche, on va attribuer, et on va mettre d'un simple glisser, poser le, le, le test, alors hop là, voilà, et du coup si on ouvre une page Word, hop, je vais prendre cette page Word là, normalement donc je vais passer en mode, alors que je vois parce que je ne connais pas encore par cœur, donc euh, FNG et si j'appuie sur F1 et voilà tout simplement ça va écrire le texte que j'ai écrit. Donc ça ça peut être plutôt pratique donc il euh, faut activer le mode G et une fois ceci activé et ben voilà euh, ça va écrire. Donc là ça écrit en boucle sans arrêt mais on peut décider d'arrêter ou non hein, cette boucle hein, tout simplement hein. donc on va tout de suite arrêter hop la macro on va revenir en mode normal hop moi j'ai effacer tout ça et puis on va quitter tac donc voilà pour les macros on a aussi euh, le système donc on a euh, par exemple mettre un, un copier hein, euh, édition tac on fait copier et en fait ça va copier hop là je vais remettre donc ça va copier tout simplement le texte là ici si je le mets là Hop, on va rappuyer. J'ai pas encore totalement pris en main. Donc là, ça va le, le copier, le texte, ça va le coller. On va refaire une petite démo, hein. je vais vous montrer. Hop, donc test. Je vais mettre en mode G. Donc si je fais ça normalement, hop, et que j'appuie sur la touche F2, voilà, ça le colle, tout simplement. C'est des choses qui peuvent être pas mal et pratiques. Moi, ça va me servir euh, notamment pour le montage. Tac, on a, euh, donc voilà, pour les affectations. Et on a le mode jeu, où euh, par exemple là, si on active le mode jeu, tout simplement, la touche Windows FN et euh, cette touche-là, qui est... Euh, bah, bonne question, je ne sais pas en fait, j'appuie dessus, il ne se passe rien. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais euh, c'est pas trop grave. Vont être désactivés, donc si vous appuyez sur la touche Windows en jeu, tout simplement... Euh, J'ai activé le mode FN encore. Hop, le mode G, pardon. Donc il me semble que... Non, je ne sais pas. Euh, donc là, on a la touche Windows activée. Si on active le mode... Game, voilà, si j'appuie sur la touche, on n'a plus accès à euh, ce raccourci là pour accéder à barre Windows Qui est assez chiant parce que ça euh, ferme automatiquement le jeu euh, On peut aussi sélectionner d'autres touches Donc voilà, là c'est les touches que j'ai décidé de désactiver lorsque j'active le mode euh, G, tout simplement Et on peut choisir absolument ce qu'on veut, il hein, n'y euh, a pas de souci. Là on ne peut pas faire de zone par contre, c'est euh, plutôt dommage Donc voilà, je vais désélectionner euh, dé -dé tout ça et on peut avoir du coup plusieurs profils hein, avec différents jeux, donc on a Assassin's Creed Origins, donc Call of Duty, Fortnite, PUBG et Star Wars Battlefront 2. Donc qui sont les jeux compatibles que j'ai, euh, qui ont un profil spécifique. Et on peut euh, avoir euh, tac, des effets euh, lumineux euh, créés par d'autres personnes qui ont mis ça en ligne sur le site Logitech. Donc voilà, on a euh, tout un tas de gestion de, de, de, de lumière que vous pouvez télécharger et affecter à votre clavier. Donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est une, une bonne idée de la part Logitech si jamais euh, il y en a certains qui ont euh, fait une programmation spécifique pour tel ou tel jeu euh, et que bah, vous désirez euh, en profiter sans trop euh, vous casser la tête à tout faire, et bah voilà, vous téléchargez tout simplement euh, le profil et euh, vous l'assignez. Sur ce, j'en ai fini avec le logiciel qui euh, est euh, plutôt euh, bien fourni, je trouve. Il s'est grandement amélioré. C'est dommage que j'ai pas fait une vidéo sur euh, les premiers logiciels, euh, enfin les anciens logiciels Logitech qui étaient vraiment pas très ergonomiques et qui plantaient assez souvent. Donc voilà. Euh, alors pour ce clavier, qu'est-ce que j'en pense Franchement, c'est un, je trouve, super clavier. Niveau design, il est super beau, super classe. Euh, dans cette couleur euh, carbone, édition carbone qui est du plus bel effet, donc on a l'âge euh, magnésium et aluminium, d'après les dires de, de Logitech, hein, avec euh, un design aéronautique et tout ça, donc bon, est-ce que c'est marketing ou non Un peu je pense, mais bon, en tout cas, c'est super beau, il est super classe, il est super sobre, euh, le niveau éclairage RGB, on a ce qu'il faut sans trop, parce que par exemple sur le Black Widow Chroma V2, euh, tout ce qui était entre les touches était éclairé aussi, donc, ça faisait... Moi, je trouve que ça fait un peu trop. Là, on a juste les touches comme il faut. Et c'est plutôt pas mal. Et point positif, c'est que, par exemple, quand vous regardez les touches ici, euh, le 4 et euh, les symboles sont illuminés. Par exemple, sur le clavier euh, Logitech Razer Chroma, euh, les chiffres étaient allumés, mais pas les symboles. Ce qui était assez chiant la nuit, euh, si on cherchait un symbole, bah euh, c'était assez compliqué. Donc là, franchement, le, le rétro-éclairage est bien et en plus, il est fonctionnel à 100%. Tout Absolument est éclairé, même les touches qui sont euh, en façade ici sont rétroéclairées, donc là, tip top. Au niveau des switches, et eh ben moi je les apprécie, j'ai oublié d'enlever la vidéo, moi, hop, euh, je les apprécie euh, grandement, tout simplement parce que. Euh, ils sont euh, très performants, ça s'active très rapidement, euh, c'est agréable au toucher à appuyer dessus. Moi j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de, de retour tactile parce que je trouve ça un peu perturbant quand on sent une petite résistance alors que là il n'y en a pas. Hein. C'est une course linéaire, il n'y a pas de résistance. Il euh, y en a qui préfèrent d'autres, non Moi je préfère ceci et euh, ils font beaucoup moins de bruit que le Razer Black Widow Chroma V2 comme je pense que vous avez, vous avez pu vous en rendre compte sur euh, le test que j'ai fait au niveau du bruit. Donc ça c'est pas mal, on a un petit port USB euh, qui est ici, euh, il me semble, euh, tac, qui, voilà, qui est là, euh, qui est plutôt pratique si vous voulez brancher euh, une souris ou euh, recharger votre téléphone ou mettre une clé USB où il y a des données dessus, euh, ça c'est plutôt intéressant et bienvenu. Euh, pas de prise jack malheureusement pour euh, si vous voulez brancher votre, votre euh, casque. Ça c'est franchement dommage. On a un petit pas de vis pour accrocher euh, par exemple un support pour téléphone ou autre. Donc ça c'est pas mal. Euh, le clavier est assez lourd mais pas trop non plus. Donc c'est pas dérangeant. Et avec ses patins anti eh ben euh, quand on le met, euh, voilà ça bouge pas. Hein. C'est nickel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout que moi je suis sur un tapis euh, qui prend euh, tout l'espace. Donc euh, ça adhère encore plus. Donc ça c'est nickel, ça bouge pas on a le petit repose poignet qui est pas mal, moi je préfère ne pas le mettre, je préfère sans, donc ça c'est pareil, c'est au goût de chacun, euh... je pense que j'ai fait le tour au niveau des points positifs, j'ai pas, si, juste le, le, le petit, euh, la petite tranchée qui est là pour euh, passer le câble sous le clavier, et quand lorsqu'on le pose, il n'y a pas de, c'est a... pas bancal, hein. donc ça aussi c'est pas mal, c'est plutôt pratique, et, euh, bon, je pense que j'ai tout dit. Au niveau des points négatifs, bah, il y en a quand même quelques-uns. C'est donc bah, qu'il n'y ait pas la présence de port jack si on veut brancher un casque. Ça, c'est dommage. Le fait qu'il prises... n'y a pas de, de prises de touches multimédia ici, comme sur, le, le, par exemple, le Corsair K70 ou le Logitech G810. Donc, avec la molette ou les touches euh, Play, Pause ou la touche rétro éclairage. Ça, c'est franchement, c'est dommage pour un, un, un clavier... Que logitech veulent vendre 180 euros je crois moi je l'ai acheté euh, 129 il me semble ou 139 je sais plus trop mais euh, quand même moins cher que ce que logitech veulent vendre je trouve ça franchement dommage euh, quand même 180, 180€ euros c'est quand même des, des petits défauts qui euh, je trouve sont en trop au vu du prix donc pas de pas de touche multimédia non plus c'est euh, le point négatif et euh, bah, c'est à peu près tout, j'ai pas d'autres euh, points négatifs en tête. Euh, on a le repose-poignet, euh, le rétroéclairage est nickel, les touches sont bien. Donc voilà, euh, moi euh, personnellement, donc, de manière générale, je trouve que c'est un super clavier, très propre, très quali, très design. Euh, c'est sobre, sans euh, euh, être euh, trop euh, dans euh, le, le farfelu avec le RGB. Franchement, moi j'adore. Euh, J'étais parti pour le tester et en fait, j'ai euh, revendu mon clavier Razer pour ce Logitech que je trouve juste excellent. Sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu à la vidéo. Euh... Si vous avez des recommandations ou si vous avez déjà testé ce clavier Logitech, si vous avez des retours ou quoi que ce soit, ou si vous avez des questions sur ce clavier, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. N'hésitez pas à partager la chaîne et la vidéo pour euh, bah, faire connaître la chaîne, bien entendu, hein, pour peut-être espérer avoir des, euh, si jamais euh, j'ai un peu de vue ou quoi que ce soit... Ou que je puisse avoir des marques qui me proposent de tester euh, les claviers ou souris, tout ça sans que je les ai achetés, ou à les, les fin, ne pas les acheter, mais surtout les, les prendre sur Amazon et les renvoyer, ça c'est un peu embêtant. Euh, c'est ma petite astuce pour éviter de trop payer. Et donc voilà, euh, n'hésitez pas... Euh... Bon en fait j'ai tout dit. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye